c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui j'aimerais vous parler du mot demi lorsqu'il est placé avant un nom auquel il est relié avec un trait d'union alors demi est un adjectif invariable exemple nous avons besoin d'une demi-baguette ah en revanche, demi est variable en genre, oui, seulement en genre, quand il suit un nom auquel il est lié par « et ». Exemple, il est 19h30 passé.